Le solfégiciel offre la possibilité de sauvegarder l'ensemble des paramètres spécifiés par l'utilisateur sous la forme d'un fichier. Cela peut permettre à un enseignant de préparer à l'avance différents scénarios d'utilisation et de restaurer instantanément leurs paramètres pour gagner du temps en classe. Ceci pourrait également servir aux enseignants qui souhaiteraient transmettre ce fichier à leurs élèves pour le travail à domicile. Une fois que vous aurez préparé tous les paramètres souhaités, cliquez dans le menu supérieur, sur « Configuration », puis sur « Sauvegarder une configuration ». Enregistrez-le sous le nom de votre choix. Vous pouvez ainsi préparer plusieurs configurations pour vos cours et les enregistrer sous des noms différents. Une fois venu le moment de donner cours, démarrez le seul et cliquez dans ce même menu sur « Ouvrir une configuration ». Choisissez le fichier que vous avez préparé. Tous les réglages seront mis à jour pour que vous puissiez plonger directement dans vos activités. Il est possible de restaurer la configuration initiale via le menu Configuration ou le raccourci Commande i sur Mac et Contrôle i sur Windows. Tous les paramètres du logiciel seront alors réinitialisés.